Bienvenue sur Embarque, moi je fais des vidéos en B.O.V et bien plus encore, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, n'hésitez pas à partager, on y est enfin les amis, les 400 abonnés sont là, je vous en remercie, tout ça c'est grâce à vous, grâce à vos partages, à vos likes et à vos commentaires, je vous remercie vraiment tous votre contribution pour m'avoir fait salir des voitures faire part, pour m'avoir aidé dans mes projets et j'espère que ça continuera comme ça. Mais pour ça, j'ai besoin de vous pour me faire connaître sur les réseaux sociaux. J'ai besoin que vous partagiez encore si bien comme vous le faites maintenant sur les réseaux sociaux. À bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à m'inscrire sur les réseaux sociaux. Bisous pour une prochaine vidéo.